La raison qui m'a poussé à aller explorer la France le long de la ligne de démarcation, c'est parce que d'abord, je connaissais cette ligne. Il se trouve que je suis franco-suisse, mais que j'ai grandi euh, dans un village qui est proche de la ligne de démarcation dans le département de la Nièvre. Donc il y avait une proximité géographique. Il y en avait une deuxième. C'est que cette ligne de démarcation qui coupait la France en deux, de 1940 à 1942, elle aboutissait, ou elle démarrait, selon le, le sens que l'on prenait, en Suisse. Puisqu'elle se terminait à Genève. Donc j'avais là deux raisons personnelles de me pencher sur cette ligne et de raconter la france à travers cette ligne mais au delà de ça il y avait une autre justification c'est que cette ligne elle traversait la france je dirais la plus française entre guillemets puisqu'elle traversait la france en son centre elle passait par la touraine elle traversait le centre de la france et elle allait finir à travers le jura jusqu'en suisse c'est une france dont on parle peu cette france là en général on parle plutôt de la france du littoral de la france des grandes métropoles donc il me semblait qu'en tirant ce fil de la ligne de j'allais peut-être rencontrer l'âme française, l'âme de la France d'hier qui aujourd'hui est souvent celle qui souffre et souvent celle qui a de la peine à se reconnaître dans la modernité. Oui, je pense que, et c'est la raison du titre, la France contre elle-même, c'est-à-dire que mon constat à travers ce voyage, c'est que la France s'épuise en querelles intestines, Des querelles qui en fait disparaissent lorsque le pays est confronté à une déflagration majeure. Et c'est ce qui s'est passé en 1940. Au fond, si on regarde l'histoire contemporaine, il n'y a pas eu d'autre moment où la France a été le plus menacée de disparaître qu'en 1940. À ce moment-là, l'armée allemande pouvait très bien foncer jusqu'à Nice, jusqu'à la côte d'azur et le pays pouvait très bien être oblitéré de la carte par l'allemagne nazie les allemands en ont décidé autrement parce qu'ils voulaient préserver leurs forces pour d'autres opérations militaires mais surtout ce que j'ai découvert c'est qu'en plein milieu de cette guerre alors que le pays est partagé qu'il est en occupé à moitié, il trouve une force en lui-même, une extraordinaire résilience. Au fond, l'enseignement que j'ai tiré, c'est que la France n'est pas menacée de disparition. Elle a prouvé dans le passé et à ce moment-là qu'elle pouvait survivre au pire des séismes. Et donc malheureusement, assez souvent, quand la France ou les Français se battent entre eux, c'est souvent pour des antagonismes instrumentalisés, c'est-à-dire des batailles montées je dirais par les dirigeants politiques ou par les intérêts économiques, mais on oublie l'unité, le dessin commun, alors qu'il suffit de creuser un petit peu, notamment le long de la ligne de démarcation, pour le trouver. Ma vision de la France n'est pas du tout négative. Au contraire, euh, ce que j'ai trouvé en me promenant le long de cette ligne de démarcation, donc je rappelle la géographie de la ligne, elle partait de Genève en Suisse, elle remontait vers le Jura, elle traversait le centre de la France jusqu'à Tours et ensuite elle piquait vers le Pays Basque, quasiment parallèle au littoral. Et, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé une force. En réalité, j'ai trouvé le courage de la France. Alors bien évidemment, il ne faut surtout pas oublier les drames, les tragédies de cette époque. Il y en a eu, il y a eu, comme dans tous les pays européens occupés, une bonne proportion de Français qui ont décidé de pactiser avec le diable, c'est-à-dire de pactiser avec les nazis. Mais une fois qu'on a pris en compte ce fait historique qui n'était pas spécifique à la France, on réalise que le pays a fait preuve d'une extraordinaire force, d'une extraordinaire résilience, d'une extraordinaire fraternité. Et donc, mon jugement n'est pas du tout négatif. Ce que je vois de manière négative, c'est que malheureusement, aujourd'hui, cette capacité de résilience, cette fraternité, elle est, elle est en quelque sorte dissimulée sous un agrégat de colère, sous un agrégat de mécontentement. Et mon livre, c'était essayer d'aller au fond, pour trouver ce moment de fraternité, cette capacité de survie qui est celle de la France. Est-ce que la France est malade d'un centralisme Pour moi, c'est incontestable. Et c'est ce que j'ai trouvé, et je m'attendais à le trouver, notamment en allant le long de cette ligne de démarcation, parce qu'elle traverse, comme je vous l'avais dit, un certain nombre de régions éloignées des grands centres urbains, éloignées des grandes métropoles. Ce qui est très frappant, c'est que cette période 1940-1942, en général, on la regarde à travers les lunettes de la guerre et les lunettes de, de toute tous les crimes qui ont été perpétrés durant la guerre. Mais il y a une autre manière de regarder cette période. C'est une période où les Français sont finalement en situation de responsabilité parce qu'il n'y a plus d'autorité centrale forte. Il y a l'occupant nazi d'un côté, il y a un gouvernement de Vichy qui essaie d'exister mais qui ne contrôle pas vraiment le territoire, et il y a les Français. Or, on voit que quand les Français, sur le terrain, sont en capacité de décider, ils peuvent faire des merveilles donc oui il y a un problème de centralisme et à mon avis un problème à deux niveaux d'abord parce que cela dépossède les régions les territoires de leur spécificité et dans beaucoup de cas ils le vivent mal et d'autre part ça dépossède les français de cette capacité d'initiative de ce sens des responsabilités qui au fond est la meilleure manière d'accoucher de décisions le centralisme il déresponsabilise la france et en quelque sorte il déresponsabilise les français ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre c'est que l'histoire est parlante et que le miroir de l'histoire récente celle de 1940 après tout ce n'est pas si loin euh, c'est il en dit long sur la réalité de la france aujourd'hui pourquoi d'abord parce que cette partie de la france que j'ai traversée, la france de la ligne de démarcation elle est assez immobile elle n'a pas changé moi j'ai été très frappé de voir des villages qui étaient exactement les mêmes qu'en 1940. Je prenais avec moi, j'avais une documentation, je prenais des cartes postales de l'époque, où l'on voyait les soldats allemands sur les ponts devant les guérites, et je retrouvais exactement les mêmes ponts, exactement les mêmes bâtiments. Et ça, je pense qu'on l'oublie en France. On oublie que derrière la modernité de surface, qui est celle des métropoles, qui est celle de la société d'aujourd'hui, il y a une autre France. Il y a une France relativement immobile, une France qui ne change pas, la France des terroirs, une France profondément conservatrice et qui détient quelque part l'âme du pays. Donc c'est ça ce livre, c'est l'idée de dire « je vais raconter la France autrement ». Ne regardons pas toujours les endroits que l'on connaît et qui sont les endroits les plus sismiques du pays, c'est-à-dire les grandes métropoles, Paris, les banlieues. Regardons ailleurs et essayons de comprendre pourquoi les Français aujourd'hui ont un ressenti tellement chargé de colère, tellement chargé d'énervement. Et c'est l'objet de ce livre, c'est pour ça le sous-titre de la démarcation de 1940 aux fractures d'aujourd'hui, parce qu'à travers cette ligne qui coupait artificiellement la France en 1940, c'est le cœur du pays que j'ai voulu raconter.